Président de la République qui m'a fait confiance en me nommant à la tête du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. C'est surtout une opportunité pour les propriétaires de chevaux bénéficier d'un package de services vétérinaires. Je voudrais également remercier le maire de Dar, l'ensemble des autorités administratives et les autorités politiques, les éleveurs de chevaux la presse et la population, ainsi que toutes les bonnes volontés pour cet accueil chaleureux et pour leur contribution remarquable à l'organisation de cette journée. Ces journées de soins gratuits offrent une grande opportunité à mes services et aux autres partenaires de sensibiliser les cochers et les propriétaires de calèches sur le bien-être de leurs animaux qui commence par l'administration de soins appropriés. Mesdames et Messieurs, dans nos sociétés africaines, les équidés contribuent encore pour une large part aux performances de l'économie rurale en général, du secteur agricole en particulier, notamment à travers la culture atelier et le transport des biens et des personnes. Il faut le dire. Le développement des activités agro-pastorales est encore largement tributaire de l'énergie des équipés biotracteurs, qui participent largement à la réduction de 20% de la charge de travail en milieu pastoral. En milieu urbain, le transport hippomobile joue un rôle important sur le plan social et économique car il contribue dans le transport des biens et des services. Concernant le rôle du cheval au plan social et économique, l'État du Sénégal s'est engagé dans la mise en place d'une gestion professionnelle de cette filière pour induire son développement par la réalisation des arts de Dar, Thies, Mbake et Kébemer, dotés de laboratoires d'insémination artificielle et d'étalons de haute valeur énergétique. De même, un système d'identification des équipes de, fondement de la certification des origines a été mis en place à travers la vulgarisation de 202 000 livrés sanitaires et signalétiques et la mise en place de 34 980 plus Le programme de développement de la filière équine a également formé 3 000 coachs au code de la route, 260 agents dans les techniques d'identification des chevaux, sans oublier les 100 maréchaux ferrants, et les 50 cellules formés en collaboration avec les ONG, World, World of Welfare et BIC. Mesdames, Messieurs, au demeurant, l'importance économique et sociale des équipes est justifie pleinement ma détermination à organiser davantage ce secteur pour l'intégrer pleinement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent conformément à la volonté du président de la République, son Excellence Makissar dans la même dynamique. Le renforcement des effectifs des différents ARA est en cours. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous avons commandé au niveau du mystère donc du pas une douzaine d'étalons. Et je pense que bientôt avant la fin de ce mois ces, choses, ces étalons seront là. Et le ARA de da, DARA recevra bien entendu effectivement sa dotation. Ces efforts seront poursuivis afin de rééquiper de manière conséquente l'ensemble des Arabes du Sénégal. L'objectif est d'améliorer avec ces étalons à haut potentiel les performances de nos chevaux locaux. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour inviter les cultes locales, surtout, surtout, surtout, le Fonds d'appui à la stabilisation, FONSTAP, la délégation à l'entrepreneuriat euh, rap, euh, rapide d'air. Les partenaires au le développement, le secteur privé et les amis des équidés, à s'impliquer davantage dans le financement de la formation des sociétés professionnels pour lutter contre la pauvreté, le manque de professionnalisme et le sous-emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, l'organisation de ces manifestations me donne l'opportunité d'exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des acteurs de la, du sous-secteur des équidés. En effet, par votre courage, votre détermination en apportant tous les jours les chantiers des villes et des campagnes. Avec vos chères, vous constituez des exemples de patriotisme engagé dans le développement socio-économique de notre secteur. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes encouragements et remerciements aux différents partenaires du ministère de l'Élevage et de l'Évolution Animale. Il m'en plaira d'en citer l'ONG Group Equilux, Royaume des Chevaux. World of Welfare, la Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du sénégal (CNAS), ainsi que l'ensemble des associations du bnf être Les activités continuent demain, par la journée des courses épiques dédiées au ministre de l'élevage et l'évolution animale à laquelle je vous conduis tous. mesdames.